C'est Willman, content de vous voir, grosse vidéo aujourd'hui, on fait la review SQDC d'une marque qu'on a déjà vue chez Willman, la marque Promenade avec la variété White Out. Toujours un plaisir, un pouce, un commentaire très apprécié à tous. On enchaîne, donc la marque Promenade, on a vu dernièrement un, un produit de cette marque, Orange Gelato, un produit à 21,40$ que j'avais peut-être pas nécessairement aimé euh, le goût, mais c'est quand même un produit euh, de qualité pour euh, son prix. Donc j'étais un peu curieux de voir si euh, l'autre variété qui était disponible à SQDC, le White Out, était similaire à Orange Gelato. Donc euh, 21,40$, euh, c'est très très alléchant pour le prix sur 202 produits de 3.5 grammes, Pardon, disponible à la SQDC présentement, il y a 16 3,5 grammes, moins dispendieux, moins cher que le White Out à 21,40 Il y a euh, quelques produits. Là. Le produit le moins cher à la SQDC, 3.5 grammes taxes incluse, 19$. Et 30. Donc pour 2$ de plus, là, on a ici un produit de la marque Promenade. Donc si on regarde un peu plus les informations sur le site de la SQDC, le taux de THC possible, plusieurs personnes veulent savoir le taux de THC, mais Winman veut vraiment savoir les terpènes. Le taux de THC entre 21 et 26 et on, ici on a 24.8. 24.8 de taux de THC. Donc on sait que le THC, là... C'est un buzz qui, qui est un peu lourd, hein, qui est un peu pesant, lourd. Tandis que les terpènes, c'est vraiment, euh, c'est ça qui nous fait planer. C'est ça qui, qui, qui fait là, que le buzz est meilleur, le buzz est différent, c'est l'entourage, c'est le reste du buzz, les terpènes. Les terpènes vont aussi nous indiquer si le buzz va être vraiment énergétique ou si ça va être vraiment relaxant. Il faut arrêter de parler de sativa et d'indica. Sativa indica, c'est la façon que la plante pousse. Une plante sativa, c'est une plante qui va pousser plus haute, plus étroite. Les feuilles vont être très minces. Un plant indica, c'est un plus petit plant, plus trapu, plus gros, avec les feuilles de, la, de cannabis très larges. C'est comme un sapin, c'est un conifère. Un bouleau, c'est un feuillu. C'est la, la, la, la variété de la plante sativa. Euh, c'est la sorte de plante. Comment on dit ça? Euh, catégorie. La catégorie de la plante, c'est une plante sativa. mais On sait très bien que pour faire pour en arriver au white out, il faut croiser le super silver ace et le croiser avec du the white. Mais, si on regarde, c'est quoi ça la variété the white? Ben, c'est une plante hybride qui a été croisée avec une plante Sativa parce qu'on sait que le Super Silver Ace c'est une plante sativa. Donc une plante sativa croisée avec une plante hybride pourquoi ça donnerait une plante sativa. Donc c'est tout tout tout des hybrides faut arrêter là, de niaiser avec ça. Donc les terpènes, terpènes dominantes ici la Caryophyllène, ensuite on a Humulène, Myrcène, Limonène. Hein, myrcène, limonène, c'est un duo de terpènes que j'aime beaucoup. Et la cinquième terpène, bisabolol. Donc, humulène, la deuxième terpène la plus importante, c'est quoi ça, l'humulène? Et on sait que terpène, c'est un nom masculin. Un terpène. Moi, souvent, souvent, je dis toujours une terpène, mais terpène, c'est un nom masculin. Donc humulène, on va essayer de connaître un peu plus l'humulène. L'humulène est un terpène ou huile essentielle qui présente des arômes boisés, éthéreux et des notes d'épices et de musc. C'est quoi son don du musc? Musque. On retrouve l'humulène dans une grande variété d'herbes aromatiques comme le clou de girofle, la sauge, la coriandre et dans le poivre noir le houblon et le cannabis. Donc humulène très large comme arôme. Euh, Donc tout euh, un sac à surprise. C'est vraiment un sac à surprise. On peut pas voir le cannabis, on peut pas le sentir. C'est c'est c'est vraiment de l'argent garoché dans une loterie. C'est vraiment plate. Plusieurs d'entre vous me parlent, oui, mais la bière, quand on achète de la bière, on peut pas lui, la goûter, Willman. Oui, on peut pas la sentir, la bière. Non, mais quand on achète une rousse, on sait un peu à quoi s'attendre. Si, si on achète une IPA, on sait un peu à quoi s'attendre. Si, si on achète une Pale Ale, on sait un peu à quoi s'attendre. Ici, vous allez me dire, oui, mais Willman. Oui, Winman, euh, le, le, le White Out, c'est un Super Silver Ace, c'est un Sativa, Winman, on, on connaît les A's, Winman, tu sais quoi, ça sent le Ace Winman, mais le problème, c'est que les compagnies sont des menteurs, on a juste à penser à Tweed, à Dubon ou Dubon Select, on achète un Ace avec Dubon ou Dubon Select, ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. Ils mettent des noms, Girl Scout, Cookie, GMO, juste des noms connus, puis ça n'a aucunement rapport avec la variété. Quand on parle de la marque de Dubon, Dubon Select, Tweed, les trois pires marques à la SQDC, les trois pires marques à la SQDC, ça représente vraiment pas ce qui est supposé d'être dans les contenants. Donc, je pense que c'est le temps d'ouvrir l'enveloppe. 21$ et... 21$ et 40$ ça ne l'air pas pire, ça ne va pas pire on va regarder ça de plus près de la caméra euh, des petits morceaux, ça a été vraiment cassé, vraiment euh, brisé euh, c'est plus, plus juste du popcorn. C'est vraiment des cocottes plus petites popcorn là. c'est givré quand même, là, comme les produits spinach. Euh, une petite coche en bas là, de spinach. Une petite coche en bas de Omi oh ou oh My. Euh, J'aime quand même promenade pour la qualité. On va le fumer. On va voir un peu là, le buzz. Est-ce que le boss va durer 1h30? Est-ce que le boss va durer 3h comme Broken Coast? Euh, ça va jouer dans le prix, vous le savez très bien. Donc, je pense que c'est le temps. On va regarder ça à la caméra. Pour ce qui est de l'odeur, c'est pas super agréable et ni désagréable dans mes euh, arômes préférés. Donc, euh, si c'est le qu'on sent, on le sent très bien. Euh, on regarde ça immédiatement à la caméra. Alright gang, je vais vous montrer le white out de promenade. Donc vraiment, là, c'est plus petit que des cocottes popcorn. Euh, J'aurais aimé avoir, là, 7-8 cocottes de cette grosseur. Euh, en général, dans les cannabis SQDC, on a 7-8 cocottes comme ça. Euh, ça vraiment, là, c'est... Il y en a qui n'aiment pas ça. Euh, c'est plat, c'est plat. Des euh, petits bouts de branches, euh, vous allez me dire c'est natu naturel, c'est normal, mais il y a beaucoup de compagnies là, qui s'est trimé à la machine et puis ça, ça l'arrache, toutes ces petits bouts de branches là. Il euh, n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de il a pas de fond de sac, il n'y a pas des miettes, de, de, de, de, de petites miettes, donc c'est quand même pas pire euh, pour ce qui est des petits bouts comme ça. Il y a du tricombe, ça, ça va geler si vous voulez que ça gèle, ça va geler. Là, il faut savoir, ça dure-tu longtemps le buzz, une heure? Deux heures, est-ce qu'on va planer, est-ce que les terpènes vont nous faire en sorte qu'on va planer, qu'on va, on va, on va voler, on va être dans les nuages, ou ça va juste être un petit buzz un petit peu lourd, là, et puis euh, ça va juste faire la job, comme on dit. Donc je pense que sans plus tarder, j'ai hâte de fumer ça, voir si ça va me donner un buzz énergétique, ou si ça va me donner un buzz plus relaxant. On enchaîne avec le produit de promenade, le White whiteout. On est de retour. J'ai déjà entamé le joint. Ça Faisait longtemps que je pas fait une vidéo SQDC, donc euh, ça a le sorti un peu tout croche. Euh, les terpènes. C'est un peu léger comme goût, ça sent, ça sent. Euh, pas trop désagréable. Pas super agréable. Pour le buzz, c'est un buzz qui est pas relaxant. Donc nécessairement énergétique. Si c'est pas relaxant, c'est énergétique. Euh, J'ai fumé la moitié du joint, on va laisser 2, 2, 3 minutes encore, là, mais c'est léger, c'est léger, comme buzz, comme terpène. Pour ce qui est du goût, je comparais ça à son autre, son autre variété de promenade, le orange gelato. Euh, c'est pas désagréable, mais c'est pas super agréable non plus. Écoute, c'est pas super relaxant, c'est, si tu veux qu'on le dise, le mot sativa, on va le dire, là, mais c'est, c'est, c'est, les terpènes nous amènent vers un buzz énergétique. Euh, ce n'est pas un cannabis que je vais racheter, même si le goût, même si le goût est bien, le buzz est pas là. Le buzz est pas là pour Winman, euh, faut, faut, faut, faut que ça buzz un peu plus fort. Si tu veux t'essayer, 21$ et 60 21$, 40 euh, bon, 21 et 40 Bon, je l'ai effacé. 21$ et 40$ C'est... Thème Mircelle Limonène. Le Humulène passe avant. Il y a, il y a plus de Humulène. C'était un goût qu'on connaît, un goût qu'on a déjà vu à la SQDC. Euh, ça, ça représente le Humulène. Euh, donc, si c'était un gars qui aime le humulène, c'est quand même léger, très très léger euh, comme buzz. Quand tu roules ton joint, tu enlèves les petits morceaux de branches. Il y avait quatre petits morceaux de branches pour que tu déchires ton papier quand tu roules ton joint. Il brûle très, il brûle très bien. Brûle très bien, euh, il brûle pas super rapidement. Toujours l'habitude de mouiller mon joint, même si euh, c'est du papier là qui est à combustion lente, c'est écrit dessus. J'ai toujours eu l'habitude de mouiller mes joints. Euh, c'est, c'est, c'est promenade. C'est, j'aime un peu leurs arômes. Il manque toujours un petit quelque chose. Mais j'aime beaucoup plus Promenade que Dubon, Dubon Select. J'aime beaucoup plus Promenade que Tweed. Euh, j'aime un petit peu plus Promenade que, que, que Good Supply. Euh, promenade, c'est comme. C'est comme des produits avec des arômes. Je ne voudrais pas dire manquer. Je ne voudrais pas dire ça, mais. Il manque toujours une petite affaire et puis on paye 21,40 donc c'est c'est un 4 5 dollars de moins cher que, que, que les, les spinach de ce monde que les homies de ce monde donc euh, white out c'est là pour rester c'est là pour rester euh, c'est c'est pas désagréable comme vous, les, les, les produits white out mais c'est pas le, le le haut de gamme donc je vous laisse là dessus j'espère que j'ai pas trop manqué de debout dans la vidéo. faisait longtemps. faisait longtemps. Il y a des raisons derrière ça. Il y a des raisons pourquoi il n'y a pas eu de vidéo SQDC depuis déjà un mois. Donc, euh, il y a des raisons. Euh, mais, mais il va y avoir d'autres vidéos SQDC. Euh, on recommence. C'est reparti. Donc, un pouce, s'il vous plaît. Un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Et un commentaire. On veut les deux. OK, les commentaires, vous savez pas quoi écrire. Euh dites, écrivez « Content de te revoir, Winman. Content de te revoir, Winman. » Alright, gang. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hey, c'est Winman. Écoute, euh, ça fait déjà 5 minutes là, que j'ai euh, terminé la vidéo. J'ai euh, pas terminé le joint. Il me reste encore un, un tiers du joint là, du white out. Et puis, euh, le buzz est pas pire. Le buzz est très bien. Euh, vraiment, ma conclusion, euh, j'aime quand même mieux le, le white out que le orange gelato. Pourquoi Parce que l'orange gelato, je ne suis pas capable de goûter de, de, de l'orange fort comme ça là, longtemps. Je serais capable de fumer plus de white out. Euh, hybride. Carrément hybride. Euh, si tu veux qu'on parle de ce langage-là, là, les terpènes t'amènent vraiment sur un buzz semi-relaxant, même. sais j'ai pas vraiment le goût de te jaser en ce moment. Euh, j'ai vraiment plus le goût de relaxer puis de, de jouer une petite game euh, de PUBG. Donc, euh, je te laisse là-dessus. Et puis, euh, promenade, c'est avant Good Supply. Tu prends promenade avant Good Supply. Tu prends promenade un million de fois avant du bon du bon select. Parce qu'on sait que du bon du bon select, c'est la pire marque à la SQDC avec Tweed. Fait que vraiment, euh, promenade, je ne tripe pas sur la ronde. J'aime plus le white out que l'orange et Et puis, euh, promenade, Alright, gang, ciao.